que je dise un truc très important en fait pour remettre les choses à plat parce que c'est à chaque fois que ça me fait cette impression. Il euh, y a clairement un truc qui m'énerve chez toi, Yvan. Je sais pas c'est quoi. C'est ton instabilité qui me dérange. Quel que soit le. Ça se fait du bien de parler, putain. Quelles que soient les questions que tu me poses, j'ai toujours l'impression que tu me poses la même question. C'est un sentiment qui m'est désagréable. Tu n'y peux rien, ce n'est pas ta responsabilité, c'est la mienne. Euh, et ça, d'où ça vient, chez moi Ah, d'accord. C'est bien, Quelque... okay. enfin, c'est bien. C'est ce qui vient. Quelque part, je te crois perdu et donc du coup, je me demande à quoi ça sert de, ré de répondre à ta question. Et pourquoi je fais ça Parce que je loupe une opportunité saine dans le fait d'être malsain. Et je ne veux pas voir ça demain. Je ne veux pas voir qu'on est plus proche que je ne le penserais. Ouh. Ok, ça c'est dit. Alors je vais relire ta, je vais relire ta question pour, euh, pour voir si ça a bougé. Je suis en décalage avec moi-même. J'aimerais comprendre pourquoi et savoir comment je peux régler ce problème. Ok, il ouais, y a un truc qui a changé là. Euh... Ah, je vais te répondre de manière très simple, Juan. Choisis un métier. Choisis une voie. Choisis quelque chose. Et ne lâche pas le truc. Comme si tu étais un, un chien enragé accroché à l'avant-bras d'un mec. Ne lâche pas. Ne lâche surtout pas un choix. Arrête de passer du coq à l'âne. Quand arrête, je dis arrête, c'est totalement arbitraire comme mot et je... je conçois totalement que ce ne soit pas facile pour toi. Mais n'en démarre pas. Pourquoi je te dis ça Parce que derrière, tu vas connecter une ressource très très simple qui est celle de reconnaître tes qualités. Simple mais puissante. Très clairement. Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire pour faire bouger tout ça euh, Ah, ok. Tu te crois un enfant abandonné Ah, d'accord. Euh, tu es, es le petit enfant abandonné, t'es réuni sans famille, et donc tu te penses sans ressources. Parce que tu te sens quand même éloigné des tiens, pour revenir à la thématique du groupe. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à toi, Yohan euh, Choisis un métier, trouve quelque chose qui te... Mettre en face de tes choix. Et n'en démords pas. Bon, je redis la même chose, mais donc je vais arrêter. Qu'est-ce que ça renvoie pour le groupe Qu'on arrête de se faire, de se faire un sang d'encre pour les choses. Arrêtons de se faire un sang d'encre pour tout et rien. En fait, on capte que dalle à ce qui se passe dans la vie. On se fait croire qu que notre point de vue vaut le coup, que notre point de vue est meilleur qu'un autre, que celui de notre beau-frère qui est chasseur le dimanche, que celui de notre belle-mère, de notre frère, de notre famille, de la société, de nos collègues. On se croit tellement supérieur. À quel moment on l'est, réellement Parce que quand on est dans ce système-là, on ne fait pas mieux que la commère du coin qui... Euh, nous allons sortir avec une fille qui le répète à tout l'immeuble. On n'est pas mieux que ce collègue qui est un vrai requin au boulot et qui pense qu à sa carrière. Donc, à quel moment on est réellement meilleur que les autres Et je questionne sans réellement poser la question, en fait. Je questionne sous couvert, sous couvert de la question, c'est une affirmation. On pète plus haut que notre, on pète plus haut que notre cul. Et ensuite, on se plaint. On se croit tellement précieux, unique. Et la chose à dire pour faire bouger cette fourmilière, c'est que non, on n'est pas unique. On a les mêmes besoins. On a tous une, une manière différente de les mettre en place, mais vous prenez un SDF, une femme au foyer... Un homme, une personne âgée, un président, un manutentionnaire. On a les mêmes besoins. Pas agencé de la même manière, pas à des degrés différents, à un pourcentage différent. Et on se pense sincèrement unique. Et ça, ça vient d'où euh... Ça vient parce qu'on ne veut pas jouer. Ou plutôt, non, c'est ça. On joue à celui qui est le plus fort. Ouais, c'est ça. On joue à celui qui est le plus fort. Et en fait, ce jeu, il commence à nous emmerder. Et à quoi est-ce qu'on veut vraiment jouer en tant que collectif Et là, je parle bien de trouver un jeu qui aille réellement à toutes les personnes du groupe à tout le collectif. Oui. On sait pourquoi on ne veut pas créer ce jeu-là à partir de nos besoins, parce qu'on a besoin d'une attache. On ne se sent pas capable de générer des nouveaux outils dans nos vies, de nouvelles voies, de nouvelles manières de penser. On reste accroché, comme une moule à son rocher, à ce à cette putain de structure qui nous emmerde, qui nous alourdit, qui nous rend triste, qui nous rend aveugle à cette lumière au bout du chemin qui sera tout le temps au bout du chemin. Mais qui, paradoxalement, nous éclairera toujours de plus en plus. Toujours, toujours, toujours. Qui nous réchauffera toujours de plus en plus, au fur et à mesure qu'on fait tomber les voiles, les croyances, les certitudes, les interdictions, qui nous gêne, qui nous voile, salut. Quand est-ce Non, il faut que j'arrête de poser des questions, c'est pas bon. Ouais. Trouver un jeu qui maille. Voilà ce que me renvoie, voilà, c'était la question. Pour le groupe. Merci Owen.